l'avenir cette période n'est pas ni pour révéler des émotions ni vos secrets elle sera convenable pour travailler dans les coulisses et limiter vos interactions surtout avec les personnes que vous connaissez bien qu'ils vous provoquent évitez les confrontations et patientez les prochaines journées seront fantastiques pour vous je parle de lundi pm mardi et mercredi pour le québec et mardi Mercredi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre signe, faisant un sextile avec le soleil dans votre onzième maison. Ce qui crée une attitude extravertie et des relations harmonieuses avec les amis et la famille. Vous vous sentirez très bien dans votre peau car votre conscient et votre subconscient sont équilibrés.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 et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre deuxième maison faisant des aspects délicats avec Mercure et avec Jupiter ainsi que le soleil. La socialisation est favorisée, mais vous devez être attentif à une tendance à l'excès en ce qui concerne la nourriture ou l'alcool. Vous pouvez ressentir des humeurs, Fluctuante et aussi quelques impulsivités au niveau de la parole ou des réactions. Alors soyez, soyez attentif à ça, s'il vous plaît. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe.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 bien que de temps en temps vous pourriez avoir quelques impulsivités au niveau de la parole. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Euh, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.